Bonjour à tous et à toutes c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler science fiction, puisque j'ai décidé de vous présenter le roman d'Ursula Le Guin qui s'appelle La Main Gauche de la Nuit. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Janie High, qui est envoyé en mission euh, sur une planète de glace pour le compte d'une genre de fédération du commerce interstellaire si vous voulez. Sauf que cette planète est un peu particulière puisque d'une part il y fait très froid, c'est une planète de glace d'autre part les habitants sont très peu belliqueux euh, contrairement au reste de la galaxie mais surtout ces êtres humains n'ont pas de représentants mâles et de représentants femelles et ne pratiquent pas une reproduction sexuée euh, comme, euh, comme nous les, les, les hommes de la Terre, puisque ce sont des êtres intersexes, leur race est entièrement comme ça. Les 4 5 du temps ils sont totalement asexués et ils ont des périodes de chaleur euh, appelées Kenma durant lesquelles ils peuvent prendre autant un rôle attribué au mâle comme à la femelle et être ainsi un être fécondant ou un être fécondé. Résultat, notre homme arrive sur cette planète et il est quelque peu perturbé et surtout euh, les habitants de cette planète ne lui font absolument pas confiance, puisque à leurs yeux, Ganli qui est en période de chaleur permanente, comme ils le disent, est un être monstrueux. Et donc, euh, notre missionnaire va devoir convaincre euh, les euh, plus hautes sphères euh, de la société, de, de cette planète, euh, d'intégrer la Fédération du commerce interstellaire, tout ça, tout ça. On est donc sur de la science-fiction, avec des histoires d'alliances, de relations politiques entre les planètes, etc. Le tout saupoudré d'histoires d'amitié, de trahison politique, etc. Bref tout ce qui fait de la bonne SF, mais ce qui fait tout l'intérêt de ce livre à mes yeux, et ce pourquoi je vous le conseille, c'est avant tout la découverte de cette société où le genre masculin et le genre féminin n'existent pas. Et donc on voit tout ça à travers les yeux de Gen Lee qui découvre la planète, mais on voit aussi l'inverse avec euh, donc euh, les locaux qui découvrent euh, Gen Lee, qui le voit comme un monstre, comme un être hyper bizarre, etc. Et donc on est sur une forme de regard croisé sur un mode de société et des modes de reproduction, euh, qui diffère totalement. J'ai découvert ce roman sous les conseils d'une amie. Euh, je me suis ensuite rendu compte que c'était considéré comme de la très bonne SF, que c'était une autrice qui était connue et reconnue dans le milieu, etc. Ce roman a d'ailleurs gagné le prix Hugo, euh, ce qui n'est pas rien et qui est plutôt gage de qualité. J'ai été hyper intéressée par euh, cette société qui est absolument pas euh, comme celle que je connais et puis pour cette aussi, cette vision de la sexualité qui diffère euh, de ce qu'on trouve d'habitude dans les livres et y compris en science-fiction. Alors que pourtant on est quand même sur des extraterrestres, etc. Il y a moyen de faire des trucs euh, très très différents. J'ai adoré voir comment les normes se renversent facilement quand on se place dans un autre contexte, voir euh, Genly qui se considère comme un homme normal, etc. Qui considère que parce que une grande partie de la galaxie a le même mode de reproduction et des individus mâles, des individus femelles, blablabla. Bla bla. Et bah il débarque là-dedans et c'est totalement différent et il est tout seul, isolé et au final bah c'est lui l'être bizarre, pas normal, que tout le monde va regarder et qui va être rejeté. Les interactions qu'il a avec euh, la population est hyper intéressante parce que par exemple, il va essayer de genrer à peu près tout le monde autour de lui alors que ça n'a absolument aucun sens Et j'avais envie de vous lire un petit extrait qui montre bien euh, comment il est perturbé, c'est à la fin du livre. Je vis alors, et cette fois avec certitude, ce que j'avais toujours craint et toujours refusé de voir, qu'il était femme tout autant qu'homme. Je n'avais plus à rechercher la source de ma peur, cette peur elle-même avait disparu, il ne me restait plus qu'à accepter les faits, accepter Estraven tel qu'il était. Jusqu'alors je l'avais rejeté, je lui avais refusé sa propre réalité. C'est à bon droit qu'il m'avait dit « Moi qui suis la seule personne sur Gaten à vous faire confiance, je suis la seule à qui vous refusiez de faire confiance. C'était le seul, en effet, qui m'eût accepté entièrement comme un être humain, qui m'eût donné son amitié et sa fidélité personnelle, le seul qui, m'eût demandé en échange de l'accepter de la même façon, je m'y étais refusé je n'avais pas voulu donner ma confiance et mon amitié à un homme qui était une femme, à une femme qui était un homme. Je vous laisse découvrir la suite. À qui je conseille ce petit roman Je le conseille plutôt aux adultes ou aux lecteurs et lectrices confirmés de manière générale, bien évidemment à tous les fans de SF, mais également à ceux et celles qui s'intéressent aux rapports sexués, à la construction de sociétés différentes, où le genre n'a pas du tout la même signification, voire même n'existe pas. Si vous avez envie de voir un monde où euh, le sexisme n'a pas lieu d'exister puisque euh, les gens n'existent pas et où par conséquent les LGBT phobies n'ont pas lieu d'être et bah ça peut être un un bon récit, c'est original, n'est-ce pas C'est tout pour La Main Gauche de la Nuit. J'espère que je vous ai donné envie euh, de découvrir cet ouvrage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me dire si vous avez envie de l'acheter, tout ça, tout ça. Euh, N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tout ça, tout ça, c'est hyper important. Et puis, on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos.